Bonjour, bienvenue sur cette émission de Parcours de Vie, où chaque semaine, je, ou chaque, chaque semaine toutes les deux semaines, je reçois un invité. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Massoud Raonac, qui est musicien, et musicien avec une spécialité, on va dire, qui est une spécialité plutôt orientale, puisqu'il vient d'Afghanistan. Et euh, il nous a accompagnés dans un grand projet, parce que je reprends toujours sur le terme de la rencontre, qui est celui d'Antigone, mais on va en parler après. Bonjour Massoud. Bonjour Olivier. T'es content d'être là Super, c'est un grand plaisir. <rire> <Je remercie. rire> Alors euh, oui, je commence toujours sur le principe de la rencontre. Nous, on s'est rencontrés pour Antigone euh, au moment où je cherchais des musiciens pour, euh, pour supporter les danses, parce qu'on voulait faire une, euh, quelque chose qui, a, qui avait été... Était... Euh, quelque chose qui était thématique sur le, la musique grecque ancienne. Et effectivement, Cathy Loru, qui était enseignante au collège, m'a orientée vers toi parce que c'est une de tes amies. Et elle m'a dit, il faut que tu vois Massoud, euh, il, a, il rentre dans ce cadre-là. Effectivement, si on peut dire que tu rentres dans un cadre. Et euh, donc, euh, on s'est rencontrés et tu m'as montré comment tu jouais. Et on s'est servi de tout ça pour que tu puisses jouer. En plus, c'était en période Covid, c'était l'enfer. C'était les premiers retours, justement, à la, vraiment à sur scène. Et ça m'a tellement fait plaisir de vous voir jouer. Mais vraiment, c'était euh, viscéralement, j'étais très heureux. Et euh, surtout, que tu prennes part à ce projet. Mais euh, ça, c'est une petite part de ta grande existence qui est dédiée au théâtre et à la musique. Mais on va y revenir. Et euh, toi, justement, c'est ce moment-là, en fait, où on s'est rencontrés et où tu as pu m'expliquer tout ce que tu faisais, tout ce que tu avais fait. Oui, ça a été vraiment une belle occasion parce que déjà le, la pièce de théâtre m'a beaucoup emballé, la, la, la pièce Antigone de, de Sophocle en plus, référence à, au texte ancien et euh, la thématique de la, de la liberté, bien sûr, qui m'a touché euh, euh, profondément, enfin, qui m'emballe toujours de toute manière Mais je sais bien, hein. et euh, ça a été l'occasion d'apprendre. Apprendre aussi de m'approcher de la musique grecque, d'apprendre plus précisément de quoi ça retournait dans cette pièce. c'est top, je te remercie énormément. Et donc, alors ça sera diffusé un peu plus tardivement, mais on va le sortir le 27, la dernière version de l'ENS, où on vous voit, donc j'ai récupéré les vidéos où on vous voit jouer, vraiment, et c'est vraiment fantastique. Euh, toi, donc toi, tu, tout petit, t'es né en. t'es né où d'ailleurs je suis né à Kaboul, euh, donc maintenant j'ai 53 ans, donc en 82, non, pardon, je me trompe, en 69, 1969, donc ça me, ça me fait 53 ans, et euh, voilà, Kaboul dans la banlieue de Kaboul, parce que c'était notre nouvelle maison que mon père avait choisie. Et ton papa, il faisait quoi, quoi d'ailleurs Il faisait beaucoup de choses, il faisait beaucoup de choses. <rire> <rire> Pas trop de musique, bien qu'il soit passionné par la musique. Il était mélomane. Il avait été, euh, euh, il avait, euh, pris quelques cours de musique, mais il était ingénieur en fait. Okay. Premièrement, ingénieur de, en électro électronique. Et il avait fait ses études en France. Ses études en France dans les années euh, 50. Euh, et puis euh, après, il était pas quelqu'un passionné par euh, le théâtre. C'est Pour ça. Et euh, il a traduit des pièces de Molière, mais plusieurs pièces, euh, une dizaine voire plus, j'arrive plus à compter. En afghan euh, En, en persan, voilà. En, en, en, euh, et euh, adapté, parce que bon, déjà en français pour comprendre Molière il faut, faut l'adapter. <rire> et en persan c'était encore plus, euh, mmh. plus ardu, puisqu'il a fallu adapter euh, et c'était un rendu vraiment euh, super. Il a fait jouer les pièces devant le prince, devant le roi. Donc c'était c'était aussi très osé parce qu'on connaît. Oui, Molière. Oui. On connaît Molière. Ouais. À quel point il critique le, et très bien. le pouvoir, à quel point il est, oui. il est il est il est juste et universel. Donc voilà. Donc ça c'était le, le deuxième métier de mon père parce qu'il a été directeur de, de, du théâtre de Kaboul aussi de, par ses compétences là pendant quelques années. Euh, ensuite il a été traducteur, il a été linguiste puisqu'il était passionné de littérature, il maîtrisait parfaitement le français et du coup il a été traducteur, il a été enseignant aussi de, du persan pour les francophones, donc beaucoup de contacts avec les francophones. Et t'as baigné en fait dans un univers culturel depuis tout petit quoi Ah oui absolument. Euh, la, la, la, présence de mon père a été très importante pour moi parce que c'est c'est lui qui nous a donné nous a donné les valeurs euh, euh, intellectuelles euh, il déjà voilà savoir réfléchir oui, as tout, as avec as logique quand je t'ai rencontré tu avais liberté. ce côté, ouais, ça liberté tu as ce côté effectivement alors contestataire ça ça ça convient pas mais défenseur vraiment de cette idée de liberté que j'apprécie, oui, ouais, vraiment. Oui, je, ce qui me... montrait principal, je dirais, de, de caractère, c'est le sens de la, la justice. Je ne peux pas supporter les injustices, d'une part, et je ne peux pas supporter les... Et aussi la vérité, la, la recherche de la vérité, je ne peux pas supporter les mensonges. Donc, partant de là, on a vite fait... De, ah Bah ça limite les contacts de, hein. <rire> Ça les contacts. Très peu d'amis, mais bon... Euh, oui, mais les sûrs. Les meilleurs. Oui, c'est ça. <rire> Et ta maman maman euh, quelqu'un de très euh, très débrouillarde très euh, très intelligente aussi malgré le fait qu'elle qu'elle était illettrée on s'en fiche c'est l'intelligence qui compte oui c'est pas c'est pas savoir lire qui, qui donne de l'intelligence non euh, et euh, elle, euh, elle était vraiment elle avait un grand cœur elle était toujours euh, dévouée à sa famille euh, et puis, elle euh, nous a donné cette tendresse et cette, ce sens de pratique de la vie, la bonté. Le... Mmh. Et je t'ai vu avec ah. ta famille, effectivement, et c'est vrai que tu as ce côté effectivement bienveillant, bon. Mmh. C'est vraiment très, très beau à voir. Mmh. Donc là, vous êtes à Kaboul, donc tu es tout petit, tu es choupinou, tu grandis. <rire> oui, parce effectivement <que, rire> c'est ça. Alors, tu grandis et euh, y a, je pense que tu as deux, trois anecdotes sur le... Sur, cette évolution-là, mais je sais qu'il y en a une particulièrement, c'est quand tu as 13 ou 14 ans, c'est ça Ou sinon, c'est 16 avec, euh, ben justement, tu vas passer sur scène. Oui, c'est ça. Oui, mais est-ce oui. qu'il y a d'autres anecdotes avant dont tu, dont tu te souviens ou dont vous voudrais parler Alors, à 16 ans, oui, j'étais déjà en France. Donc Déjà, j'ai là depuis quatre ans euh, en France, trois ou quatre ans. Et trois euh, ans, oui, en 86. Et euh, j'aimais bien, je, je me suis lancé aussi dans le théâtre, parce que, parce que j'étais timide. Et donc, il a fallu oser euh, sortir un peu, et puis faire un peu comme, comme papa, comme euh, aussi. Et j'ai joué, euh, on a joué une pièce de Molière, donc ça m'a appris pas mal de choses aussi. Euh, pièce de Molière, l'amour médecin, okay. l'amour qui guérit. Et qu'est-ce que en as tiré sur toi-même sur moi-même, j'ai euh, appris que j'avais euh, bon, quand même des, des, des possibilités pour euh, faire du théâtre. Euh, pourquoi, pourquoi pas? Parce que il, il paraît que quand j'étais tout petit, j'avais dit aussi euh, à un moment donné, j'avais dit euh, quand je serai grand, je deviendrai acteur de cinéma. Et euh, bon, la famille avait été surprise. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, cette, cette, cette expérience du théâtre, de la scène, ça m'a aidé pour le musicien que je suis. Donc ça m'a appris comment, euh, comment me mettre en scène, comment euh, ça m'a appris les premiers cours de, de chant, je dirais, je les ai appris, appris aussi, les, les, les premiers cours je les ai appris euh, avec le, le travail qu'on avait fait sur le théâtre. Ouais. Et justement, c'est la continuité de ton papa. Et oui. par contre, on n'a pas parlé, mais on va en parler avant d'attaquer la grande période de musique. C'est le moment où tu quittes l'Afghanistan. Et là, je pense qu'il va falloir que tu contextualises deux secondes, parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute et qu'ils ne savent pas tous ce qui s'est passé. Donc Massoud, c'est à toi de faire une, un résumé géopolitique. Vas-y, courage Oui, Alors, en deux secondes, en deux minutes, en deux heures, peut-être que ce sera plus facile. Mais euh, euh, oui, c est, c est, disons que la géopolitique, surtout dans le cas de l'Afghanistan, est très complexe, on a du mal à comprendre. Disons que, pour situer tout ça, on était sous la guerre froide, encore, c'était encore, c'est-à-dire la rivalité est-ouest, les communistes d'un côté, les, les russes, l'Union soviétique, et puis les, les, le bloc communiste, et puis le, le bloc occidental, et euh, l'Afghanistan, malheureusement, elle est mal, il est mal placé, mm. donc géographiquement, il était entre le bloc de, de, de l'Ouest, par le Pakistan, le Pakistan qui était allié des Américains, et le bloc communiste, bloc de l'Est, au Nord. Donc, euh, on, on était voilà vraiment sous deux euh, pris pris dans la meule, quoi, pris dans, dans les taux. Et à un moment donné, euh, l'Afghanistan a basculé. Euh, il a gardé sa neutralité pendant longtemps, mais à cette époque-là, donc 78-79, l'Afghanistan a basculé du côté communiste. Donc, partant de là, les Russes ont voulu défendre le, ce bastion de, du communisme. Ils sont entrés, l'Union soviétique est entrée avec 100 000 soldats. Euh, ce qui se passe un peu comme oui, est, en, Ukraine, en Ukraine, là, en Ukraine, ce moment. Bah, ça je fait... sais, j'ai pensé beaucoup en t'attendant, en, en me disant voilà. qu'effectivement, il y avait énormément de choses qui se réitéraient. Et au niveau du cycle de l'histoire, ce n'est pas, pas formidable. Voilà, donc euh, on, a, on a subi cette invasion euh, soviétique. Euh, mais euh, bon, ben bah, voilà, euh, le, le, tout se détériorait, du coup, puisque un pays sous occupation... Euh, euh, subit euh, beaucoup de dégâts, et mon père, euh, il a vu ça très très vite, il a vu que non, tout ça, ça ne présage rien. Mm. Euh, moi, j'ai vécu trois années d'occupation euh, russe, cool. euh, et euh, l'éducation était en train de, de s'effondrer, de, de donc on, mon père a dit, il faut, il faut partir, donc on est parti étape, mes deux grandes sœurs, ensuite nous, ensuite mon Vous avez pu partir, frère. ça vous a pas été freiné dans le départ On a eu pas mal de complications oui. bien sûr parce que déjà on pouvait pas tous partir alors mon père, a, puis, puis c'était une question d'argent aussi, oui. mon père a pallié aux urgences donc d'abord mes deux sœurs qui étaient euh, universitaires oui. euh, qui étaient en danger donc euh, il les a envoyées. ensuite ça a été nous euh, puisque lui-même, mon père, était aussi euh, suivi, euh, surveillé mmh. euh, par la, la police politique, par la, les, les, le, KGB, voilà, le KGB ou le FSB aujourd'hui. voilà. Donc il était en danger aussi. Donc bon, il a réussi à nous mettre euh, hors de danger. Ensuite, ça a été mon frère. Il est quand même retourné. Mon père est retourné, euh, trois, euh, retourné tout de suite. Euh, pour essayer de sortir mon, mon euh, frère, mon deuxième frère, qui a sept ans de plus que moi. Donc, lui, le danger pour lui, c'était de se faire tuer sur le front, puisque oui. les jeunes étaient enrôlés oui. dans l'armée. Donc, on allait se battre contre la résistance. Donc, euh, malgré nous, euh, on, pouvait se, on pouvait se faire euh, tuer euh, sur le front. Donc, euh, ça a été terrible pour mon frère, parce qu'il s'est retrouvé quand même euh, trois ans euh, bloqué et euh, voilà, mais c'était assez compliqué. Ça n'a pas été pour nous des plus compliqués. Il y a eu des, des histoires plus compliquées pour ce, pour quitter le, le pays. Euh, vraiment, mes deux sœurs mm. ont dû partir euh, en conteneurs, dans des conteneurs, dans des okay. fermés euh, mm. avec des euh, voilà, avec des passeurs. Ouais. Et comment s'est passé ton accueil enfin ton arrivée ton accueil par les Français Enfin ton accueil en France et, ton... et tout ça. En France, ça a été super. Hein. C'était <rire> presque royal, puisque on a été accueilli chez l'ambassadeur d'Afghanistan, mmh. euh, enfin l'ex-ambassadeur d'Afghanistan euh, à Paris. Euh, on a été accueilli euh, par euh, chez un ami qui était cinéaste, donc dans, dans le 16e arrondissement. Donc on a passé plusieurs semaines chez lui. Je faisais du, du skate, euh, skateboard faisais du sur skateboard. les toits <rire> au 12e ou 13e étage, je ne sais plus. Et euh, ça, tout ça, c'est grâce à mon père, parce qu'il mmh. avait des, euh, des relations avec les, les Français, les amis français, mais il connaissait des ministres, il connaissait des... Mmh. Des ambassadeurs, ils connaissaient plein de, plein de gens. Mmh. Euh, voilà. Ce qui effectivement t'a bien servi pour intégrer correctement. Et quand, donc là-dessus, t'es scolarisé dans quel euh, collège, dans quel lycée quand tu arrives Alors, euh, j'ai euh, été aidé par euh, un des amis de mon père, qui s'appelait euh, M. Dailly, qui m'a conseillé de venir euh, à Dessine charpieux eh oui. collège Charlie Chaplin. C'est ça. Et du coup, euh, voilà, il y avait une classe d'adaptation. Mmh. Il fallait quand même que je fasse euh, trois quarts d'heure de, de trajet, une heure de trajet. On a cherché à Lyon, mais à Lyon, c'était très compliqué. Donc, euh, comme ça, venu euh, s'inscrire en septembre, c'était compliqué. Ouais. Et euh, donc, tu traces ton collège, ton lycée. Donc, on va parler effectivement du théâtre qui te parle. Mmh. Et une fois que tu finis ton lycée, tu as ton bac et tu vas où après euh, j'ai dit Charlie Chaplin, non, j je suis venu au collège georges ouais, et ensuite voilà, au lycée Charlie Chaplin. Ensuite j'ai suivi le cursus général au lycée Charlie Chaplin, c'était super, à la fois super et dur parce que l'exil en lui-même, ça, ça laisse des traces. Mmh. C'était des années difficiles, les premières années qui m'ont beaucoup marqué, on a connu la misère, aussi, parce que bah, une fois que les amis nous ont mis sur les rails, bah, il fallait se débrouiller. On s'est retrouvés à Vaux-en-Velin, euh, dans la cité. Euh, mon père est reparti, donc il n'y avait plus de soutien oui. familial. Une de mes sœurs a, a, a pris le relais, mais c'est elle qui devait nourrir toute la famille, quoi, quasiment. Donc euh, il y a eu vraiment des moments très difficiles où il a fallu faire, se faire tout petit et euh, jusqu'à ce que mon père revienne puis voilà moi ça m'a beaucoup bousculé effectivement cette oui. arrivée en france à la fois à la fois très très bien au départ oui. mais l'insertion dans la, dans la vie Dure. très compliqué au niveau oui. culturel au niveau, euh, au niveau euh, bah, c'est le, maté le matériel, bah, bah, c'est ce qu'on voit, parce que nous on accueille aussi des, bah, des réfugiés euh, ukrainiens ou ukrainiennes surtout. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que c'est très complexe, il y a la barrière de la langue, toi tu ne l'avais pas, parce que je pense que tu arrives à te débrouiller en français. Nous, quand elles arrivent, là il y a vraiment une, vraiment une barrière, c'est très complexe, ah, oui, au-delà oui. de, de la misère. Vraiment, c'est très difficile pour elles aussi. Donc oui, je vois bien euh, ce que tu as pu rencontrer. La, la langue, c'est la première barrière, effectivement. Mmh. Euh, alors moi, j'avais l'avantage d'avoir appris quelques mots, puis je me suis très débrouillé très très vite. Euh, je, suis, je suis resté 2 trois mois, euh, deux, trois mois en classe d'adaptation. Puis après, ensuite, j'ai été lancé dans classe normale, donc sixième. Paf, bon, j'ai perdu quelques années. Okay, mais bon, mais, euh, bon ça m'a un petit peu, c'est vrai, ça m'a un peu euh, euh, embêté cette, cette histoire de, de retard, et puis, euh, bon, bon. Voilà. bon. j'étais jeune, voilà, rien oui. sans rien. C'est quoi ces expressions <rire> Oui, euh, c'est ça, oui. Euh, donc après, donc, tu, me, tu me fais ta scolarité normale, tu me passes ton bac, et après en études sup, où tu fais quoi euh, Alors, j'ai fait des. je voulais devenir ingénieur, comme mon père. Mmh, comme papa. <rire> Mais euh, j'ai vu que non, je n'avais pas envie de faire ça. Surtout pas, euh, je commençais à me poser des questions déjà en seconde, oui. euh, en troisième, en seconde. Bah, euh, ils donc, en sont euh, tous là, tu sais, aujourd'hui. Euh, donc euh, non. Euh, je dis non. Si c'est pour faire de la compétition euh, avec les autres, euh, si c'est pour me faire la taupe, euh, les taupes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je, je, ce qui m'intéressait, c'était la philo. Euh, la, la réflexion philo. sur le monde, quoi. Voilà, sur le <rire> monde. J'écrivais même en français, je faisais de la philo. Euh, et euh, du coup, euh, bah, les langues, les langues, suis mmh. dit bon, c'est mon atout, ce sont les langues et ce sont les langues qui m'ont sauvé au bac d'ailleurs. <rire> donc du coup, j'ai fait langue étrangère appliquée, anglais, allemand, euh, j'ai fait bac plus 2, puis j'en avais ralbolo aussi, des études. OK. Et là, on va basculer sur la, la grande partie de Massoud, qui est la musique. Ouais. <rire> oui, parce qu'en fait, tu avais déjà commencé auparavant. Je pense que quand tu étais petit, tu avais quand même gratouillé deux, trois petites choses. Je, oui, oui, oui. Je je je sens ai... bien Alors oui, bien sûr, parce que ça, ça remonte à loin. Hein, déjà, de trois ans, je me souviens que je, je, je, je composais mes petites chansons. Euh, je chantonnais, j'arrêtais pas de chantonner et tout. Et puis, euh, j'ai commencé les tablas. Donc, ce sont les percussions euh, afghanes et de l'Inde du Nord tabla vraiment avec un maître en afghanistan l'âge de 12 ans à 12 ans un an de cours et puis il a fallu un an d'enseignement de tabla. il a fallu partir d'afghanistan ouais. qui était mon maître et euh, des tablats, donc Inde du Nord, et euh, en fait, parce que moi, je ne connais pas forcément pourquoi, donc comment ces instruments sont venus en Afghanistan enfin, Est-ce que c'est euh, in, inhérent à l'Afghanistan aussi d'avoir ce type d'instrument Ou c'est, euh, vous êtes allé les chercher en, en, en Inde, et c'est par extension, ils sont venus dans votre pays. Est-ce que mmh. c'est est -ce est inné à, à l'Afghanistan d'avoir ce type de percussion Pour moi, l'Inde et l'Afghanistan euh, constituent une seule entité culturelle. Mmh. Donc il n'y a aucun... Okay. Aucun souci de, de ce côté-là. Euh, les tables appartiennent à, à un répertoire, euh, à, euh, on va dire, classique, musique savante, hmm. musique de cours. Donc, okay. euh, dès qu'il y a des rois, bah forcément, <rire> les rois, ils adoraient cette musique raffinée. Hmm. Donc, euh, il y avait, il y avait même, à une époque, les rois de, voilà, de fin 19e siècle, 19e siècle, ils avaient fait venir toute une, euh, euh, comment dire, une tribu de, de, de musiciens euh, indiens, dire, voilà, vous, vous, vous allez, euh, c'est notre musique, vous allez nous réapprendre tout ça. Donc, sont, ces musiciens sont venus s'installer à Kaboul. Il y avait un quartier, quartier des musiciens, des danseurs, tout ça. Et euh, voilà, donc, euh, les tablas qui sont joués en Afghanistan, en Inde, sont... Ça se joue de la même manière, ça s'apprend de la même manière. Il y avait des grands, grands musiciens euh, que l'Afghanistan a pu fournir aussi, qui sont toujours respectés en Inde. Il y a, il y a toujours eu des, des échanges. Pour moi, c'est la même entité culturelle, okay. la même entité. Euh, mais euh, effectivement, avec l'histoire, il a fallu, les Anglais ont coupé. Ils ne pouvaient pas conquérir l'Afghanistan, ils ont coupé l'Afghanistan dont le nom même n'existait pas. Ils ont coupé une, une partie de l'Inde en disant, ça, on n'en veut pas. <rire> on les adore des fois. <rire> Et du coup, euh, ils l'ont fait, fait appeler. Beaucoup d'historiens disent que le nom même de l'Afghanistan est une, est une supercherie, c'est une invention, euh, c'est une imposture, c'est une invention de, des Anglais. Parce que ça, me, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est source de problèmes. Eh ben, un peu comme les comme les accords de Saïd Pico, quand il a fallu découper après la guerre et tout ce qu'il y a à Israël, Palestine et tout ce qui va avec. Voilà. Et toute la, enfin oui, à un moment les coupes arbitraires créent plus de tensions que ce qui se passait auparavant. Voilà. Et donc toi, donc le tabla, tu pars en France donc avec cette culture là et tu continues la musique là-bas. Alors j'ai continué enfin, ici, en, en France, ouais. voilà, j'ai continué euh, tout de suite. Heureusement, j'ai trouvé tout de suite une paire de tabla. Euh, J'en ai joué, euh, j'ai fait mon pre premier concert en 82 euh, au mariage de... Enfin, une petite démonstration, m'a poussé à, à, me mettre, à, faire, à montrer quelque chose au tabla, euh, au mariage de, de ma sœur. Et, euh, et puis voilà, j'ai continué, je n'ai pas arrêté depuis, euh, depuis l'âge voilà, de 12 ans, euh, et bien avant, parce que je, je touchais euh, à l'harmonium, à d'autres instruments. Oh, L'harmonium, c'est ce que tu nous as amené L'harmonium, voilà, c'est un instrument euh, d'invention française, mais qui a été adopté en Inde et en Afghanistan. Donc C'est un instrument facile pour s'accompagner, pour, pour chanter. On va faire une démonstration tout ouais. à l'heure, de toute façon je sais. Avec plaisir. Euh, et donc tu poursuis et tu, te, tu fais ce qu'on appelle un, un autodidacte où tu prends des cours. Alors, arrivé en France, j'avais plus de professeur, donc mmh. euh, les musiciens qui étaient là n'étaient pas euh, aptes à m'enseigner. Euh, il y avait quelques musiciens amateurs euh, à Lyon, heureusement. Et euh, du coup, on a continué en, en tant qu'autodidacte, euh, on a continué entre nous, avec les amis afghans. Ensuite, il y a mon frère qui est arrivé, donc ça m'a été d'une grande aide aussi, parce que lui était passionné par la musique aussi. Et du coup, on a, on a joué, on n'a pas arrêté de jouer, de faire de la musique. Ça nous a vraiment ancré, ça nous a soigné aussi par, mmh. par certains oui. côtés. Puisque l'identité euh, euh, culturelle allait vraiment se graver en nous. Alors oui, pour éviter qu'on se, qu se méprenne ou tout ça, toi, tu es très, très bien intégré, tu as toujours choisi effectivement euh, de t'intégrer, d'acquérir les... Enfin, la culture, on va dire, française, puisque tu es là, mais euh, ce n'est pas une volonté de euh, faire du communautarisme. C'est vraiment parce que c'était un moyen de, te, de retrouver ta communauté, une partie. Et ce n'est pas pour ça que tu nies le monde français. Parce que je me dis, oui, il, il peut y avoir des commentaires en disant oui, il a voulu rester avec les Afghans, mais en fait, c'est pas ça. Ça, ça me semble normal, en fait. Et non, j'adore la musique ouais. française. J'adore la, la, la culture française par ses bons aspects. Mais j'ai aussi le regard oui, de l'ingénue, c'est-à-dire que ouais. je, je vois ce qui ne peut ne pas être valable dans la culture française. Et je vois aussi ce qui n'est pas valable dans la culture afghane. Et par contre, je, je, je, suis, je suis ouvert. Et Mais je sais. Heureusement, c'est ce qui m'a permis ouais. d'échanger avec... C'est ça, euh, et enfin, euh, tu, tu, tu en, fin, es imprégné de tout ça. Et souvent, les déracinés, d'ailleurs, enfin, euh, je les appelle comme ça, vous, avez, vous êtes beaucoup plus fin dans l'analyse et dans le recul que vous avez sur le, sur votre, enfin sur le pays originel et sur le pays d'accueil. Il y a beaucoup ouais. d'Afghans qui sont restés entre eux. Il y, a, hein? il y a une tendance quand même chez les Afghans, effectivement, de Lyon ou d'ailleurs, de se fermer. Donc, de ne fonctionner que, quand, que de façon communautaire. Ça ne m'intéressait pas d'entrer de, de, là-dedans, même si j'aimais beaucoup la, la culture afghane. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture aussi. Je me, je me sens comme un, un citoyen du monde. C'est génial. Donc, euh, c'est ça que je, je ouais. revendique. Et, euh, bon, c'est vrai que j'ai évolué, hein, parce qu'on n'est on pas on fini. Départ, <rire> on, est, on évolue tout le temps. J'espère que voilà, je serai étudiant euh, jusqu'à la fin de ma vie. C'est génial. J'apprendrai. Hein. Ouais, c'est ça. Le jour où j'apprends plus, c'est que… Ah, on est mort. Hein c'est que voilà. <rire> Peut-être <-être, rire> peut qu'on apprendra encore autre chose après. On ne sait pas. C'est une des grandes questions existentielles. Voilà. Alors, on sait pas. Euh, et donc, toi, toi, alors donc, tu, tu me fais des concerts en, enfin, tu commences à faire des concerts pendant cette période-là ou pas? payant enfin des concerts rémunérés ou tu te produis? Plutôt un amateur, euh, okay. donc 82 par là, euh, c'est on est plutôt amateur euh, jusqu'à on va dire euh, jusqu'aux années 90. Ok. 90. Qu'est-ce qui te fait basculer? Alors à un moment donné euh, j'ai un peu pris conscience que j'étais, c'était une, une vocation la musique. C'était après, après mon service militaire même, je pense après 92-93, j'ai dû faire mon service militaire en France puisque je me suis fait naturaliser. Euh, et je me suis dit mais non, mais c'est ça ma vocation. Il faut vraiment que je... Donc 18 ans de Enfin, pas mal d'années d'autodidacte. De, de, de, de mm. Et puis, euh, oui, parce que je, je me suis senti vraiment musicien en 92-93. Je dis non, il y a, on a quand même un acquis, il y a quand même, il y a quand même quelque chose. Et ça m'intéresse, ouais. ça me passionne. Ok, et tu te lances En 92, je me suis lancé, euh, donc j'ai pu faire euh, des concerts à Paris, euh, voilà, à Lyon. On a bien. essayé d'organiser des soirées par nous. Mm. Bon. Si on a quelque chose à proposer, on peut avoir un public aussi. Et aussi le public français. Ça, ça m'intéressait aussi de savoir si notre musique touche, touchait aussi euh, le, un public étranger, euh, on va dire, voilà, occidental, oui. et un, un, un étranger pour nous, en dehors de, de l'Afghanistan. Et alors et, euh, et ça a été une grande révélation. En 93, effectivement, je me suis dit, ah, c'est magnifique. Oui. Les gens, ils, sont, ils, vibrent aussi, ils vibrent aussi à ce qu'on qu propose. Si c'est quelque chose de qualité, bien sûr, et, oui. il ne faut pas que ce soit creux non plus. C'est top. Vraiment, c'est <rire> top. Et euh, donc, toi, tu es polyinstrumentiste. C'est-à-dire qu'on a parlé tabla, on a parlé harmonium, mais en fait, tu maîtrises aussi d'autres instruments dont on, ce, ce grand instrument accorde. Oui, la, tempura, ouais, la est tempura, ça. Ouais. Et euh, Est-ce que c'est naturel, enfin, est-ce que c'est facile pour toi de basculer d'un instrument à un autre Comment ça s'est passé Sachez que tu es très curieux de toute façon. Oui, Donc, oui, oui. je pense que tu es allé vers ces instruments pour tous les tester et tout ça, mais oui. l'apprentissage d'un instrument est parfois. Vraiment très différent d'un autre, hein, de toute façon. Tout à fait. J'ai touché à beaucoup d'instruments. À un moment hum. donné, il a, fa... il a fallu que je me, je me calme. Je me suis dit non, c'est pas possible. Que je joue de la flûte, que je joue de la guitare, que je joue de l'harmonium, que je puisse jouer de la, des tablas. Et que, en plus, que je travaille ma voix. Donc, ça fait trop de, trop de choses. Non, je vais me limiter à, voilà, au tablas, harmonium, chant. Et j'ai toujours... Euh, voilà. Mais euh, la tempura, c'est plutôt facile parce que c'est un instrument euh, mono euh, enfin, qui, qui ne fait pas de mélodie. Ce n'est pas un instrument mélodique, c'est un instrument de bourdon. Donc on, le, on, on la joue toujours de la même manière pour qu'il y ait des finesses quand même à, à, à prendre. Euh, et moi, pour moi, c'était vraiment euh, un instrument magnifique. Parce que dans mon enfance, j'avais été versé par les, les plus grands maîtres, enfin par la voix, par la, la musique des plus grands maîtres de, de musique, des, des maîtres de l'Inde, des maîtres de l'Afghanistan. Et la tempora, c'est la voix de la, de la musique savante, musique vraiment raffinée, musique savante, musique, ce qu'on appelle musique classique en Inde. C'est... C'est une musique euh, voilà travaillée, c'est une musique euh, raffinée, euh, plus que le populaire. C'est une musique très codifiée. C'est ça, c'est le côté co la codification. Oui. Voilà, codifiée, euh, avec des règles bien précises, avec une précision euh, énorme. Donc moi ça m'intéresse cette, cette perfection aussi dans la musique. Je peux comprendre. Voilà. Ouais. Donc j'ai été, été sage, donc je, je me suis limité déjà, et puis euh, heureusement, heureusement. Je Ok, et tu. Alors je pense que tu as deux, trois anecdotes sur des. Sur, parce que tu as dû faire des tournées à un moment, tu as dû beaucoup voyager, je pense. Euh, là, tu es toujours à Lyon, enfin, dessine à ce moment-là ou tu as déjà déménagé Alors, euh, Vonvelin, oui, ça m'a. Je suis Merci resté beaucoup. à Vaud-en-Velin, oui. voilà. Euh, pour ma scolarité, c'était dessine. Oui. Euh, et puis, euh, j'y suis resté euh, 14 ans. Et. Euh, Ensuite, euh, en fait c'était euh, après le service mi militaire, j'ai eu la chance de, de me lancer vers autre, cho autre chose, parce que j'en avais assez des, des études, euh, je me suis dit je vais créer une entreprise. Mm -hmm. Je suis euh, créateur d'entreprise, parce que mon premier patron je l'ai licencié très très vite, <rire> je ne l'avais pas supporté. Euh, d'être traité comme un, comme un chiffon euh, tout ça donc mmh. euh, voilà je dis non moi je vais créer ma, mon entreprise et j'étais dans cette idée de, de création d'entreprise j'en ai créé plusieurs euh, première avec euh, bah, échoué avec échec euh, ensuite on a monté j'ai réussi à monter une, un restaurant avec ma soeur, aux États-Unis du coup ah, oh, oh, oh, donc fait le grand écart entre la musique et l'entreprise <rire> j'étais <Voilà. rire> pas encore euh, conscient voilà j'étais pas encore euh, j'étais pas conscient de cette de mes euh, possibilités possibilité en musique bon. donc euh, d'abord j'avoue que j'ai créateur d'entreprise voilà monter un restaurant là bas après quand je suis venu ici euh, j'ai pensé qu'est ce que je pourrais faire donc on a monté un, un salon de thé associatif ça a été vraiment une époque magnifique et euh, une fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. T'adore. Ce pas ça qui m'intéresse. <rire> Mais tu as, as dû rencontrer énormément de monde aux États-Unis avec ce, ce salon de thé. Aux, aux États-Unis, ouais. pas mal de monde. Oui. C'était vraiment super aussi. Je, je voulais même y rester. Mais, c est, c est, Mais la oui. législation américaine est très compliquée. Oui, on a cru comprendre. Donc, euh, <rire> bon, il a fallu que je revienne en France. Et puis, je dis non, quand même et euh, mais avec la, le salon de thé afghan donc ouais. euh, à lyon mais c'est la suite d'accord. voilà ça a été génial parce que c'était le monde qui, qui venait à moi quoi c'était même plus moi j'avais plus envie de voyager on a eu euh, on a fait un salon de thé associatif la première année on a eu 6000 adhérents donc 6000 personnes qui sont passées dans, dans ce salon de thé et chaque fois que je, je, je, je me déplaçais je croisais des gens qui étaient qui était venu et j'étais, comme je suis très physionomiste, je les reconnaissais tout de suite, vice-versa. Mais bon, ça c'est une chose, mais ça m'a permis de rencontrer énormément de musiciens parce que tout de suite, euh, bon, j'ai pu gagner de l'argent, je dis non, euh, il faut qu'on qu fasse des concerts, c'est ça qui m'intéresse, oui. quitte à en gagner moins. Et euh, du coup, il y avait énormément, il y a eu de musiciens qui passaient par là, des musiciens tibétains, africains, euh, Allemands, Français, euh, d'autres. On a fait des concerts euh, plusieurs fois par semaine pendant 11 ans dans ce petit local. Et euh, je pense qu'il y a eu des milliers de personnes, peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont passées euh, dans ce petit local qui ne faisait même pas 20 mètres carrés. Ouf. Ah ouais. <rire> et, euh, donc, et après cette période-là Après, c'est euh, là que... Euh, Ma vocation de musicien s'est confirmée et j'ai monté plusieurs projets musicaux mmh. du coup avec les musiciens qui sont passés. J'ai sorti euh, plusieurs albums, deux albums, euh, euh, voilà, de, de cette, à cette euh, voilà, après cette période autodidacte qui était encore mmh. une période auto autodidacte jusqu'en jusqu 2000. Plusieurs albums. J'ai fait la rencontre de. Euh, des musiciens vraiment euh, magnifiques. Et puis euh, en 2000, je me suis dit non, c'est pas c'est pas suffisant, il faut que je me perfectionne en chant et en tabla. Et j'ai rencontré vraiment euh, des grands maîtres de, de tabla, un grand maître de tabla qui m'a époustouflé. Donc euh, je, je suis redevenu débutant. Ça a été très dur, très très dur parce que j'avais <rire> qui des, des défauts oui, ça, énormes. C'est tellement dur à corriger, et, ça. Ouais. Oh là là, c'est quand j'ai vu mon premier professeur, il m'a dit, on va faire un peu de plomberie. <rire> <rire> Pourtant, j'avais déjà enregistré oui, euh, des albums. Tabla oh, bah, mais... <rire> et tout. Yep. Oui, d'accord, bon, bah, je suis débutant, c'est bon, on recommence depuis <rire> zéro. Et ça a été super. C'était super aussi de, de replonger dans, la, dans les études. Tabla et chant. Donc, mm -hmm. depuis l'année 2000, je, après 18 ans de... De, de fonctionner en autodidacte c'est bien aussi de ouais. d'avoir à mettre à ce moment là voilà ça permet de te remettre en question et tout fait toi je sais qu'il a aucun problème là dessus ouais. <rire> donc on est pas mal et euh, toi tu donc tu fais tout un parcours à partir de 2000 effectivement euh, je suppose musical. mais à un moment tu vas alors je sais pas quand justement je pose la question quand est-ce que tu vas t'établir à l'amur sur azerbe toi ah oui tout à fait c'est déjà dès l'année 2000 ben j'ai j'avais rencontré ma, ma compagne déjà euh, et puis euh, on s'est dit non, euh, il faut qu'on s'éloigne de la ville. Euh, moi, je, je voulais absolument aller aussi vivre à, à la campagne. Donc, euh, je pense que ça parle à beaucoup de monde suite au Covid. Euh, oui, oui, euh, ouais, mais euh, en 2000 déjà, c'était mmh. les problématiques plutôt de pollution, ouais. de, de, voilà, c'est une qualité de vie plutôt, c'est ça qu'on cherchait. Ouais. Et puis euh, on s'est dit, euh, et puis notre projet a évolué du coup, bon, ça nous a pris dix ans pour euh, faire mûrir ce projet. Et en 2010, on, on, a, pu, euh, on a pu trouver hein, ce qui nous correspondait, c'est-à-dire faire construire, trouver un terrain, euh, faire construire euh, et puis... Euh, et du coup, euh, j'ai passé pas mal de temps euh, sur les chantiers. C'est pour ça qu'on te surnomme le compagnon j Oui, j'ai dû faire... <rire> <rire> j'ai dû devenir maître d'œuvre. J'ai dessiné les, les plans de, de la maison. J'ai fait l'architecte, euh, maître d'œuvre. Euh, voilà, manœuvre. Maçon, <rire> manœuvre. J'ai passé trois mois dans les chantiers, euh, etc. Et fort heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu... Euh, m'installer comme ça et puis en même temps voilà je, je, je gérais ce salon de thé et puis en même temps il y avait la musique etc donc euh, en 2012 c'était euh, ça faisait trop ça faisait, non, euh, ça faisait trop donc euh, j'ai arrêté ce, ce salon de thé déjà donc 2010 installation à la campagne 2012 ça a précipité l'arrêt la, d'autres activités pour me consacrer uniquement à la, à la musique et au chantier je voilà, bricolage. Oui, charpente, comme on t'a vu sur l'échelle. <rire> J'aime beaucoup, euh, je, je, me, je me réclame aussi de, de la secte des musiciens bricoleurs. C'est très bien. Voilà. Parce qu'en fait, ça, c'est un terme que, que le fils d'un ami musicien avait trouvé quand il était à l'école. Alors, on lui avait demandé Qu'est-ce qui fait ton père Il avait dit Mon père, il est musicien bricoleur. Ah bon Qu'est-ce qu'il fait Parce que des fois, il fait un peu de maçonnerie, fait, des fois, il fait de la musique, des fois, son père, c'était Marc Loupuit. Euh, C'est un grand spécialiste de la musique du Moyen-Orient, qui a beaucoup euh, travaillé à Lyon et ailleurs. Et euh, donc moi, je, je trouve que ça me correspond bien. Mmh. Musicien bricolaire. Ouais. Voilà. On, est, on est pas mal. Donc 2012, tu te consacres à la musique et euh, tu, tu tournes en France. Euh, où, tu, où tu restes local Pardon, quelle année Enfin, tu, tu de 2013. Quoi. 2013, voilà. Donc, euh, complètement musicien et complètement dans les, dans les chantiers. Euh, J'ai pas mal tourné, j'avais déjà tourné pas mal mmh. dans les débuts des années 2000. Ce que tu avais dit, oui. Avec le groupe euh, Kaboul Workshop. On a monté un ensemble euh, Electro World en 1998. Mmh. Euh, sorti de l'album en 2000, et on a tourné pendant quatre ans, donc euh, tournée internationale, euh, Espagne, euh, l'Allemagne, enfin plutôt européenne, hein, européenne on va dire, Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne, euh, et puis dans la, en France, on a été aussi euh, en Hollande, tout ça, euh, et puis il y avait un autre, j'avais plusieurs groupes en même temps, donc du coup, euh, comme c'était pas assez, ouais, <rire> j'avais peur de m'ennuyer en fait <rire> donc euh, y il y a eu le groupe euh, l'ensemble afghan le groupe Shams mmh. qui tournait déjà donc depuis les années 90 euh, et euh, donc on a développé aussi donc euh, voilà depuis 92 93 euh, j'ai pas essayé de tourner et, et ça continue c'est bien Franchement, c'est satisfaisant. Puis oui, bah, etc., etc., etc., etc. Et puis d'autres ensembles, etc. À un moment donné, j ai, j ai, un moment donné je me suis dit qu'il fallait que je, je dise, que j'apprenne à dire non. C'est très complexe. Hein. Ah, je, ouais, on est ah, tous d'accord. Au hein, projet aussi. Oui, c'est ça. ça. Tu oui, dois bah, connaître bah, ça. Ouais, c'est ça, c'est l'enfer. <rire> <rire> je te remercie. <rire> oui, oui. Hmm. Voilà. Mais euh, voilà. Sinon, euh, on s'abîme la santé. Euh, c'est vrai, mais c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à faire et à découvrir. C'est dur de restreindre. Oui, de restreindre. C'est dur d'admettre de, de, qu'on n'est pas Dieu, euh, qu'on n'est pas des miurges, mais, ouais, c est, c est, mais ouais. on l'est aussi un peu, c'est pour ça. parce qu'on l'est aussi. Ouais. C'est terrible, euh, mon Dieu. On est... Est... Il y a une part d'illimité en nous qui nous appelle vers l'illimité. Ouais. Euh, mais, euh... mais on est rappelé immédiatement par l'humanité, par notre côté humain, Blum. Voilà, <rire> <rire> le concret. Ah oui, le concret, effectivement. Ouais. Donc là-dessus, euh, 2018, donc tout tourne pour toi, je pense, et on arrive sur le confinement, dont tout le monde se souvient. Et là, ouais. effectivement, pour les artistes, euh, bah, c'est le blackout total. Oui. Euh, et là, oui. dur. Très, très dur. Mmh. Très, très dur et très... Euh, bon, euh, moi, ce n'est pas, pas que 2019 que, qui m'a... Euh, les confinements 2019-2020 m'ont euh, fait souffrir. C'est pas déjà je souffrais, j'ai beaucoup souffert avec la guerre du Golfe. Euh, j'ai beaucoup souffert déjà avec l'Afghanistan, qui m'a chamboulé. Bon, on a eu l'avantage de de s'intéresser à la politique et à la géopolitique, de comprendre les ficelles de tout ça. En, en 2000, euh, la guerre du Golfe, tout ça, c'était pour moi c'était c'était affreux, quoi. Tous les mensonges qui ont été, qui ont été débités, euh, les mensonges étaient flagrants et la France a été très, très courageuse quoi, de, à l'époque de ne de, de, de pas avoir marché dans ces, dans ces mensonges. Euh, 2019, j'ai tout de suite senti des bulles 2019, enfin, même avant le confinement, même fin 2018, je... euh, non, c'était fin 2019. Fin 2019, toutes ces histoires, il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'ai l'impression qu'on fait tout pour, euh, pour euh, angoisser les gens, pour euh, mettre le trouble dans les esprits. Et j'ai euh, c'est quoi ça On parle de, de nombre de morts et puis après, on ne sait pas. On ne sait pas les détails. Il ah, oui, y a des gens qui sont morts. Ah oui, il y a des gens qui sont morts. Mais on ne sait ni le nombre de personnes qui sont mortes, ni l'âge, ni les circonstances. En février, on, est, on en était là. On était chez des amis. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça C'est quoi c est, c est, qu est -ce que, Ces informations euh, sont bizarres. Et euh, je m'intéressais beaucoup aussi à. L'économie, je, je me suis toujours intéressé à la politique, à la géopolitique, à l'économie. Mais j'attendais plutôt le crack boursier hein, qui était annoncé mmh. depuis longtemps, depuis plusieurs années. Le crack euh, obligataire, le crack, euh, le niveau de dette mondiale euh, qui, qui, qui montait qui énorme. Donc j'attendais ça. Et puis il y a eu le confinement. Et effectivement, le crack était là aussi. Le crack boursier aussi a été provoqué. Qui, qui était là, hein, qui était là-temps, hein, etc. Donc le crack brossier euh, en mars 2020. Et bien sûr, au niveau de coup de massue pour, euh, pour tout le monde, et pour, euh, pour les artistes, euh, annulation de concert, annulation de concert, etc. Il m'a fallu euh, des jours, des, des nuits entières, quoi, pour comprendre ce qui se passe, des semaines, pour comprendre. Je me suis beaucoup informé. Voilà. Mais euh, bon, heureusement qu'il euh, y a quand même le système d'intermittence. Et euh, jamais pu gober euh, les mensonges qui ont été débités. quoi. jamais pu gober tout ça. Parce que pour moi, la vérité, c'est très important. La vérité euh, et, euh, et, la, et la, les injustices que, que je ne peux, peux pas admettre. Douleur. Doulard, voilà. En Inde, bon, c'est très, très bien, hein, le confinement dans les pays riches, mais confinement dans les pays pauvres, c'est mmh. pas possible. En Inde, les gens disent, comment, comment voulez-vous voulez qu'on vive Ici, il y a les aides, mmh. ici, il y a l'argent, la, la, après, c'est tout l'argent tout qui, qui a coulé à flot, l'argent facile, L'argent magique qui n'existait pas tout à coup, il était là par milliards. Hein. Donc, euh, on a, tout le monde a fermé sa bouche, bien sûr, parce que l'argent coulait à flot, euh, quoi qu'il en coûte. Et euh, ça, c'est faisable dans les pays ultra-riches dans lesquels on vit, que dans, dans lesquels je vis. c'est pas possible dans les pays pauvres, on l'a vu en Inde et dans d'autres pays, mais c'est affreux. Et puis on a, on a fait ça, on a... Voilà, bref. Donc, euh, il y a eu cette période-là, mais bon, je dirais que ça m'a pas empêché d'être libre. Mm. libre. Ça m'a pas empêché d'être libre, ça m'a pas empêché de chanter, ça m'a pas empêché de donner mes cours de musique, ça m'a pas empêché de me déplacer. Mm. <rire> parce que c'était en même temps... Ben, de toute façon, tu es venu sur Antigone aussi. C'était euh, moment... très débile hein, de, de, de se faire des auto-attestations. Hein, euh, <rire> je pense que c'est Labajon qui avait fait ce sketch. Ah, oh, ben, j'ai eu une attestation là pour, de 9h à 10h. Après, j'ai eu une oui, attestation de 10h à 11h. <rire> c'est magnifique. Ouais. Donc, euh, on, a, on a un peu rigolé amèrement. Oui, euh, amèrement. Et moi, j'étais content de vous avoir... Parce que c'était difficile pour tout le monde, quand même, pour la privation, la privation de liberté. Et c'est vrai, je me souviens, à la générale, je crois, d'Antigone, où vous étiez là, je me souviens pleurer, enfin, en disant que c'était le retour justement à une, à une certaine liberté, à une certaine possibilité de création et de vous entendre. Mmh. C'était tellement difficile, justement, cette absence que ouais, ouais, ça avait été mer merveilleux de vous voir, en tant qu'artiste, euh, revenir à la création après euh, un an que vous avez été sur scène, en fait et toute vie oui. culturelle, hormis celle qui a été euh, prolixe, en fait, hein, euh, en, sur Internet. Parce que, heureusement, il y avait des réseaux qui ont permis de contourner, mais ça, la présence, en fait, manquait énormément. Oui, oui, oui, c'est vrai que revenir sur scène, c'était... J'ai fait quelques... Affreuse, euh, affreux concerts à, à distance, mais c'est tellement froid, oui. c'est tellement ah, non, pas possible. glaçant, c est, c est, on est devant un écran, on est devant des machines oui. et on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas si quelqu'un euh, euh, écoute ou euh, voilà, bref mais euh, en fait euh, c'est super qu'il y ait vraiment des gens courageux comme, comme ce, que, ce que tu as fait, ce que vous avez fait au collège, de maintenir le cap. Ça, était ça on l'a fait en 2021, euh, il me semble, non Comment Ça a été en 2021, finalement, euh, de, la... 2021, c'est ça. Ou 2020 de, euh, Non, 21. 21, c'est ça, ah, puisque la dernière qu'on a donnée, c'était en 22, la l'ENS. Voilà. Donc, ouais, c'était fin 2021. Et on a eu juste cette petite fenêtre de tir, là, qui était fin mai. Mm. Mais, euh, enfin, on était tous au bout, euh, parce que c'était vraiment un objectif extrêmement essentiel. Ça a tenu, d'ailleurs, nos élèves, hein, vraiment, mais ça les a tenus euh, psychologiquement. Mmh. d'avoir cet objectif euh, et enfin, de vouloir travailler en tant que musicien, d'avoir tout ce groupe justement d'art qui mmh. permettait de sortir un peu. Tu me parlais de musique tout à l'heure comme, comme, comme élément salvateur, mais c'est vrai que c'était euh, une art thérapie totale, euh, ce truc-là. Et toi, tu la pratiques naturellement tout le temps et tu transmets et tu donnes du bonheur aux gens, c'est le même principe de toute façon. Oui, oui, oui. l'art, heureusement que l'art ah, est là, là heureusement, est heureusement que là. La, la folie oui. est là. Moi, j'aime beaucoup. Euh les paroles d'un philosophe contemporain euh, afghan euh, qui avait dit euh, « euh, Tant qu'il y a des sages et des fous, euh, le monde n'est pas perdu. » Et euh, le sage pour maintenir la connaissance et le fou pour la divulguer. Et je trouve que c'est magnifique. On a besoin de sages et de fous pour maintenir cette liberté, cette vie qui est encore là. Mm. Ce monde, le peu de monde, le, le peu qui reste de, de ce monde, parce que je suis très sceptique aussi. Euh, eh bien, j'espère que ces sages et ces fous hein, pourront le sauver. Oui, je te remercie beaucoup, Massoud. Et maintenant, on va pouvoir passer à la, au côté concret de la musique. Oui, ben, d'ailleurs, tu vas faire quoi euh, Chanter. Ouais, avec euh, l'harmonium Avec l'harmonium. Okay. Alors, euh, je ne sais pas ce que je vais chanter parce qu'il y a des, des, des, des perles vraiment euh, musicales, euh, en personne il y en a énormément, hein. mais bon, je ne je sais pas, voir. je vais, devoir, je vais voir l'inspiration. ça marche. <rire> Un morceau ouais. En un quart d'heure Ouais, c'est le max. D'accord. Ou plusieurs en un quart d'heure. fais comme tu l'entends. Plusieurs, ça va être pas mal pour avoir de variété. Oui. Si je body... Surveille quand même. gaman sa mai banda Femme, toi Ça... khale khazoo kard khale roeda d'âge le Birds The most is Parta